Ah. Tu filmes, filme-toi. Non, non, non. Et là, est... Yeah. Oui Donc, Je vais te de rétro-éclés je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a pas bien aussi le micro. Il tombait quoi pas tu chantais Si, il y a deux. Je vais m'apprendre à la tronche Non, c'est possible. Alors... T'en fais pas, ça nous est tous arrêtés. <rire> avec la batterie, sans mouchons, euh, avec les guitares en fond. Ah ouais, c'est-à-dire fou Un bas élément assisant de B J'aurais monté le son de ta, voix. je t'entends pas assez. Tu m'entends pas Pas assez. Pas de... assez. Ah, je vais juste commencer la euh, pêche. J'aime pas ce qu'il a fait, le prof de bateau, là. a... Il a euh, le tout puis, euh... Je m'en rappelle un peu, quand même. Hein. Ah, j'y vais. <rire> Ah bon Ouais Enfin, je sais pas, c'était pas bon pour moi. Hein. Et boîte comme l'air, tu la connais À la batterie oui. Ouais. C'est euh, pas... Juste... Euh, comment dire Jusqu'à quoi d'autre tu, tu Ça commence à... Enfin, tu peux... Tu la fais là, sinon. C'est comme ça, majeur Oui. Ouais. Il y a un accord, là Ah, mais tout à fait C'est vrai que j'avais pas corrigé la partition. Non, ah, mais il y a un problème, là. T'es où Voilà. Ah. Pas de fatalité. Ça, c'est pas... Ah ouais. On peut mettre un être où les hommes ont droit à l'autre tête. c'est ça. Je m'en rappelle plus. Ah Il y a une micro, non Je Le plier. Je sais pas. Il eu Bah les gars, j'ai... Je sais pas si on peut recevoir tout ce qu'il nous a l'air. Ah, Et tu dis pas ça, normal, comme ça, c'est normal que tu comme ça là. Ah bah prends ça moi Non mais je vais pas jouer de la matinée, on va vous entendez Bah pourquoi Voilà J'ai mis oh, ce C'était quoi cette scène de Là Oh Pierre, tu fais un capot à la deuxième glade Mais je fais quoi Ah Bah tu peux te filmer avec ta qualité, moi je me filme avec ma qualité Vas-y voilà ah J'avais besoin, jamais rien